C'est des tables, des déchets. Ma femme est chez ma femme est chez Je le sais. Je suis Je le Je suis sais. Je Je le sais. Je le sais. Je le Je là Je على متوري اوريغون اللي تحكي فيها عند الان سي جي بس في كلسون سيتا ستار تي بالنسبه على عن social media camp social media camp Ce qui montre l'importance du contenu et ne pas développer mais de l'enfant. Mmh euh, le Donc, le contenu et le web, c'est la du contenu. Et parfois, ce n'est pas toujours, mais parfois, il doit intégrer le contenu, soit dans un visier par les journaux électroniques, comme Mosaïque, Shams. Chems. Et finalement, on a la question-réponse. Trois, quelques questions. Jean-Raphissien, il y a quelques questions et leurs réponses. تحط تصويره واحده في <زوجك> الفيسبوك في الفيسبوك على الفيسبوك هو اللي تخدمه على يعني je La...